Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne Jacques une avec vous Monsieur Sevedale. Alors aujourd'hui, on va voir la correction des activités qu'on a déjà vues auparavant. Alors aujourd'hui, on va voir la correction de ces activités. Il sont quatre activités aujourd'hui. Vrai ou faux? Complétez par le verbe « devoir » ou le verbe « pouvoir » selon le cas. Complétez par des mots convenables et trouvez la question. Alors, vrai il faut suivre une activité de compréhension du dialogue. Deuxième exercice, c'est un exercice de grammaire. Il suffit tout simplement de conjuguer le verbe « devoir » ou le verbe « pouvoir » selon le cas. Et complétez. Complétez par un mot convenable d'après la partie du vocabulaire. La question d'après bien sûr manière de dire. Alors, ce sont des activités demandées des renseignements destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes qui ont un niveau débutant. Communication progressive du français avec 270 activités. Alors, je vous propose maintenant la correction pour tout de suite. Alors, euh, voilà les deux activités. La collection de ces deux activités, vrai ou faux, est complétée par le verbe devoir ou le verbe pouvoir, selon le cas. Avant cela, il vaut mieux de vous rappeler hein, la situation qu'on a déjà vue auparavant dans une station de métro. D'accord alors, alors, dans une station de métro, Stéphanie parle avec l'employé. Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets ici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 est-ce que je peux utiliser ce ticket? Oui, madame. Ce sont les mêmes tickets pour le bus et pour le métro. Alors Stéphanie est dans une station de métro, euh, demande à l'employé quelques renseignements. Ce dernier répond gentiment à toutes ces questions. Voilà. Alors voilà, je vais vous présenter la collection de ces deux activités. Il s'agit de vrai ou faux et complété par le verbe devoir ou le verbe pouvoir selon le cas. Alors, vrai ou faux Stéphanie voudrait acheter des tickets de métro Oui, c'est vrai. Le trajet est direct en métro C'est faux. Le trajet est direct en bus C'est vrai. Les tickets de métro et de bus sont les mêmes C'est vrai. Alors, Stéphanie voudrait acheter 10 tickets de métro Oui, absolument. Juste, c'est vrai. Le trajet est direct en métro Non, c'est faux. Le trajet direct en bus, oui c'est vrai, c'est le numéro 69. L'étiquette de métro et de bus sont les mêmes, oui c'est vrai. Alors maintenant, il faut compléter par le verbe devoir ou le verbe pouvoir sur le cas. on dit, est-ce que je dois changer pour aller à l'étoile Est-ce que je dois changer pour aller à toi Où est-ce que, est que nous pouvons acheter des tickets de bus C'est le verbe pouvoir. Vous pouvez m'expliquer comment ça marche. C'est le verbe pouvoir aussi. Où est-ce que nous devons descendre pour aller au musée d'Orsay Est-ce que je peux avoir un enseignement, s'il vous plaît mm -hmm. Vous devez changer la, à la station Saint-Michel Alors ici, euh, je dois faire attention hein. Est-ce que je dois C'est une sorte d'obligatoire Est-ce que je dois changer pour aller à l'étoile C'est quelque chose qui est obligatoire Quelque chose qui est possible, on utilise le verbe POUVOIR où est-ce que nous pouvons acheter Vous pouvez m'expliquer. Est-ce que je peux avoir un renseignement Et pour l'obligation, je dois mettre, bien sûr, euh, « devoir ». Est-ce que je dois changer Est-ce que je dois changer euh, Où est-ce que nous devons descendre hmm? Vous devez changer à la station Saint-Michel. Hmm? Alors, « pouvoir », c'est pour la possibilité. Quelque chose qui est possible, de voir quelque chose qui est obligatoire ou nécessaire. Voilà, je vais vous présenter maintenant troisième activité, il s'agit de compléter. On dit, on prend le métro dans une station de métro. Euh, ce n'est pas direct, vous devez changer à Châtelet. Vous devez changer à Châtelet. J'attends le bus à l'arrêt de bus. On prend le métro dans une station de métro et j'attends le bus à l'arrêt de bus. Nous devons acheter 10 billets de métro, c'est-à-dire un ticket. Alors, un ticket comporte 10 billets de métro. Je dois prendre le bus pour aller à mon bureau. Quand on prend le bus, on doit composter son billet. Composter. Ça veut dire tout simplement valider le billet. Alors, il y a des machines à réserver uniquement pour composter des billets. Voilà. on prend le métro dans une station de métro. Ce n'est pas direct, vous devez changer à Châtelet. J'attends le bus à l'arrêt de bus. Nous devons acheter des billets de métro, c'est-à-dire un ticket. Je dois prendre le bus pour aller à mon bureau. Quand on prend le bus, on doit composter son billet. Ici, c'est une activité vraiment importante. Pour vous, il faut trouver la question. Vous avez ici des réponses. Vous allez tout simplement trouver la question. Euh, non, vous devez changer à République. Est-ce que je dois changer à la station Bastille non, vous devez changer à république. Et qu'est-ce que c'est? 70 tickets de maison. Euh, à quelle station est-ce que je dois descendre? Vous devez descendre à la station Louvre. N'y a-t-il pas un bus direct, par exemple? Si vous avez un bus direct le 21. Alors, euh, s'il vous plaît, euh, il vaut mieux de faire attention. Lorsqu'on pose la question euh, d'une manière négative, c'est-à-dire la forme négative, à vrai dire, en répondant par -ci. Si vous avez un bus direct le 21, c'est pour, euh, au lieu de dire oui, on peut dire si, pour ne pas en voir une confusion Il y a, par exemple, il y a un bus direct Oui. Vous avez un bus direct le 21, oui. N'y a-t-il pas un bus direct Si, vous avez un bus direct le 21. Alors, tout simplement pour nier. La question à la forme négative, on doit employer « si ». Et pour affirmer une question, on doit mettre bien sûr l'adverbe « oui ». Par exemple, est-ce que je peux utiliser le même ticket Oui, vous pouvez utiliser le même ticket. Vous avez compris maintenant. N'y a-t-il pas un bus direct Si vous avez un bus direct le 21, est-ce que je peux utiliser le même ticket Oui, vous pouvez utiliser le même ticket. Est-ce que je dois changer à la station Bastille Non, vous devez changer à la station République. Et qu'est-ce que c'est Ce sont 10 tickets de métro. À quelle station est-ce que je dois descendre Vous devez descendre à la station Louvre. Y a-t-il pas un bus N'y a-t-il pas un bus direct Si, vous avez un bus direct, c'est le 21. Est-ce que je peux utiliser le même ticket Oui, vous pouvez utiliser le même ticket, pas de souci. Alors, euh, à la fin, question 5. Vous êtes dans la rue, vous voulez aller au stade. Vous demandez à une personne s'il y a un bus direct. La réponse est négative. Vous demandez s'il y a un tramway direct. La réponse est positive. Vous demandez où vous devez descendre. La personne vous répond. Et imaginez jouer le dialogue avec votre partenaire. D'accord C'est un, une activité d'expression orale libre. Alors Choisissez par exemple un partenaire. Un collègue travail par exemple, ou un ami, alors vous êtes dans la rue, comme ça, vous voulez aller au stade, et vous demandez à une personne, c'est votre ami ou votre collègue, votre partenaire, s'il y a un bus direct, alors vous demandez à une personne s'il y a un bus direct, alors la réponse est négative. Et vous demandez s'il y a un tramway direct. La réponse est positive. Vous avez compris maintenant Vous demandez où vous devez descendre. La personne vous répond. Voilà, imaginez la suite de, du dialogue. Imaginez jouer le dialogue. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. C'était avec vous, monsieur Svetel. De la chaîne Jocominex TV. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. C'était avec vous, monsieur Svetel. Si vous voulez bien... Vous allez tout simplement vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur like si vous aimez les vidéos. Et aussi cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Et partager la vidéo partout au monde. Merci.